Bonjour, nous allons maintenant voir comment coller un post-it. On a généralement tendance, lorsqu'on a écrit son idée sur un post-it, à décoller le post-it et à le poser sur la surface dans laquelle on veut l'afficher. Le problème, c'est que le post-it n'est pas lisible quand on est face à lui. Voilà comment coller un post-it. On prend le paquet, on décolle le post-it de manière latérale, et on va le poser sur la surface, et faire glisser son doigt une fois sur la bande adhésive. Voilà comment coller un post-it de manière lisible.